les deux fait les ports en même temps. Arrête Ça euh, fait deux fois Il va falloir être vigilant aujourd'hui. commence fort là. Pas ah, cool Alors en ce moment, les dépanneuses elles doivent mettre 15 piges à venir te chercher Il y a tellement de monde, c'est tellement la mouise Le ciel il est bien gris Ça, ça, ça s'assombrit par endroits, notamment derrière et là, aujourd'hui, j'ai mis la veste euh, comme as, là, d'été perforé. On va prier tous les dieux qui existent ou qui n'existent pas, parce que ça me saoulerait de me faire rincer. J'ai un polo dans mon sac à dos euh, étanche, mais bon, ça suffit pas, t'as eu. Après, quand t'es mouillé jusqu'aux os, euh, le polo, euh, ça fait paladif. Le téléphone à l'oreille carrément enfin, c'est même pas genre euh, dans la main c'est à l'oreille encore un mec qui tourne à gauche non, mais ils comprennent rien hein, c'est incroyable va mettre des barrières qui se lèvent qui se lèvent quand genre ça le feu est vert pour nous des barrières au milieu qui se soulèvent et quand c'est vert pour eux, elle se baisse, parce que c'est insupportable. Allez, camarades. Face les pauvres. Je, pense, je me rends pas compte euh, si dans les autres euh, grandes villes, les autres métropoles françaises, c'est comme ça aussi. Euh, tu vois par exemple à Paris, à cette heure-là, donc il est 18h. Il euh, y a des fois, je... moi j'ai 12 bornes à faire. Il y a des fois, je... ça m'est arrivé de prendre la voiture. Euh, là, je suis inscrit sur une... un truc de covoiturage, tu sais, euh, maison travail. Et il euh... y a une nana qui travaille à côté de chez moi. Bon, bref, on a... arrivé qu'on fasse le trajet ensemble. Et vraiment, ça change que dalle à mon itinéraire euh, par rapport à celui en moto, tu vois. À moto, là, je mets. Euh... Quand je rentre la nuit, je mets 18 minutes. Et pour y aller, je mets. Euh, ouais. Je dois mettre 25 minutes, tu vois, parce que ce que je suis pas à 70 tout le temps. Mec, en voiture, il est déjà arrivé qu'on mette 1 heure et demie, h heure 45, pour faire 12 putains de kilomètres. 1 heure et demie. 12 kilomètres, t'imagines C'est faire une moyenne à genre 9 km heure, un truc comme ça. 12 km, c'est moi, ça me. Franchement, je, ça, me, ça me use. Ça, ça C'est. C'est rongeant, en fait. C'est pour ça que la moto, là, voilà, bon, elle était un peu perturbée par le trafic. Mais franchement, guette, on a dû doubler 600 voitures depuis qu'on est parti. Et je me rends pas compte. Tu sais, je sais que dans toutes les grandes villes, il y a des pics de circulation, machin. Est-ce que vraiment. Dans toutes les grandes villes de France, là je sais pas si vous êtes à Lyon, à Marseille, Lille, je sais pas si il y a autant de trajets, on euh... appelle ça... Euh... Je sais pas si ça avait un nom les trajets, euh, c'était pas horaire, c'était pas horloger, bon j'aurais retrouvé d'ici là, je vous mettrai sur l'écran, mais euh... les mouvements pendulaires je crois. Et ouais, bon bref. Et donc... Euh... Dites-moi si vous êtes dans, dans une grande ville, euh, si c'est un peu le même genre de délire ou si effectivement c'est bouché mais quand même pas à ce point-là là. Et franchement moi je vous dis ça euh, sur mon itinéraire à moi mais tu fais 12 km dans n'importe quel sens en Ile-de-France ou sur Paris à cette heure-là c'est la même chose hein. C'est pas propre à mon itinéraire Qu'est-ce que tu fais On se la partage ou vas-y je force Franchement, c'est usant, et moi je suis à moto, donc euh, tous ceux qui passent réellement 1h45 par jour toute l'année là-dedans, vous avez mon chapeau, et en même temps vous êtes un peu des cons, parce qu'il y a des alternatives, acheter un scooter ou un ticket de métro, mais franchement... je me dis que là, avec ce qui vient de se passer si vraiment le télétravail ça se généralise ça va peut-être changer, j'ai failli me faire oh, c'est ça, il a failli se rabattre sur ma tronche l'autre, le kangou ouais, si le télétravail se généralise euh, les, les problèmes de circuit comme ça, ça va sûrement s'arranger aussi mais voilà, je pense que c'est plus possible pour avoir travaillé euh, aussi en été c'est comme ça toute l'année hein. Allez, il y a peut-être une semaine en août ou genre euh, tu mets une demi-heure de moins mais c'est sensiblement ressemblant quand même mais bon t'as le bébé il met de la crème solaire sur le haut de son crâne le pauvre à ce niveau là je suis sécure Marc, celle là, t'es sûr de la retrouver sur le supermarché hein Je peux pas dire, oh, je sais plus où je suis garé. Ah ouais, c'est ça que je vais vous dire aussi. Waouh, je vais me tuer. C'est qu'en ce moment, il y a Roland-Garros. Et du coup, pour ceux qui circulent sur Paris, c'est l'occasion de voir... Alors cette année, ils ont changé, ils ont mis les nouvelles 508 et 3008, visiblement, ou 5008. Mais c'est les véhicules officiels euh, du tournoi qui transportent les. Je crois que c'est les joueurs et sûrement certains VIP aussi. Et en fait euh, c'est des jobs euh, étudiants, je crois. Enfin moi je sais que j'avais un pote du lycée qui avait fait ça, donc après le lycée, hein, mais j'avais vu euh, sur les réseaux et tout. Et voilà, et tu conduis ça là. Il y a quelques années c'était des vannes. Que des vannes. et siglé Roland-Garros, c'était Peugeot aussi, je crois. Et euh... et les mecs qui conduisent les vieilles pieds et les rostins. Meilleur job d'été. En détente. Mmh. Yeah. c'était donc la 3008 Fou, ils ont euh. aucune limite, aucune règle. Il y en a de plus en plus. Ça me rend dingue. Wow. Je viens de prendre un coup de soleil, archi stylé. j'aimerais trop que ma moto soit un sapin de Noël mais vas-y déjà que la batterie elle peine quand je m'en sers pas pendant plus de 3 jours alors si en plus je mets des spots mon pote, on va porter plainte Wow, wow, wow. On a eu la même idée au même moment sauf que moi j'ai prévenu les autres mon pote. il fait des appels de fort depuis tout à l'heure c'est à moi qui fais des appels de force. pas spécialement les feux verts c'est un plaisir ça se produit pas assez souvent ça je trouve sur un parcours oh je suis en train de prendre de l'eau décidément ce soir les feux verts un bonheur là cela non suite était trop beau pour être vrai